Bien, voilà, maintenant nous commençons à avoir une petite page web sympathique. Vous vous rappelez, dans le dernier stage, donc, on a ajouté ce bouton qui nous permet de nous connecter sur la page où on va pouvoir faire notre login. Il y a quand même juste une chose, c'est que cette page elle est bien nue. En particulier, il n'a pas le bandeau d'entête tête qu'on voit sur l'accueil. Et en général, on attend sur une page web que le bandeau d'entête qui comprend un certain nombre d'informations ainsi que le logo de la librairie, enfin, de, de, du site, va apparaître systématiquement sur toutes les pages. Comment faire C'est très fastidieux si vous avez déjà fait ça avec PowerPoint, d'ajouter la même chose sans arrêt sur toutes les différentes pages qu'on va faire s'assurer que c'est exactement au bon emplacement et ainsi de suite et ce qui est encore plus fastidieux c'est quand on veut introduire une modification et eh bien il faut le faire dans toutes les pages les unes après les autres et eh bien dans Acture on ne va pas s'embêter avec tout ça on va créer un master qui va se répercuter sur toutes les pages où on veut le placer comment ça on va voir donc ici j'ai deux composants que je veux faire apparaître sur toutes les pages d'abord le logo et ensuite le bouton qui va permettre à l'utilisateur de se connecter éventuellement s'il le souhaite le mettre ce bouton en haut à droite est devenu quelque chose d'assez classique pas universel mais assez classique sur beaucoup de pages web beaucoup de sites donc nous on va faire comme ça et donc, je, ce que je peux faire pour commencer, c'est prendre ces deux composants et les convertir en master. Comment je fais ça ben, Je sélectionne le premier. En utilisant le mécanisme classique de Windows, je tiens le bouton « Ctrl et je clique de nouveau sur le bouton. Et comme ça, j'ai sélectionné les deux. Je sélectionne tous les composants que, dont j'ai besoin pour faire mon maître et ensuite je fais un clic droit dessus et convertir en master. Je lui donne un nom, on va appeler ça bandeau. Et euh, vous voyez ici un comportement quand on va placer le master sur une page. On peut le placer n'importe où mais moi ce que je veux faire c'est de m'assurer que ça paraisse toujours au même endroit donc je vais affixer à l'emplacement du master. Je continue et vous voyez que ici en bas nous avons maintenant le bandeau. Alors le bandeau, vous voyez on a un nouveau, nouvel anglais, le bandeau en fait ça se présente exactement comme euh, une page, et d'ailleurs c'est exactement comme une page au niveau de, des modifications que vous pouvez apporter. Maintenant, je peux ajouter de, de nouveaux éléments, euh, de nouveaux textes, des boutons, euh, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je fais si je veux ajouter dans ma page login le bandeau Eh bien, c'est la simplicité même, il suffit de sélectionner le bandeau et de le tirer sur la page. Et automatiquement, il se met au bon endroit. Et ça, c'est grâce au fait que j'ai demandé de la fixer au moment où j'ai créé le master. En le regardant, je me dis quand même que ce n'est peut-être pas le meilleur emplacement. J'aimerais le changer un peu, le monter, le mettre un peu plus à gauche. Euh, juste avant ça, remarquez que c'est maintenant entouré de rouge. Ça, ça indique, euh, souvent ça ne se voit pas très bien, mais souvent c'est une petite décolorée, décolorée aussi qui est sur, le, euh, sur les objets. Et ça, ça indique que c'est un master. Et parce que c'est un master qui est fixé, en plus, je ne peux pas le sélectionner, je ne peux, peux pas le changer de place. Regardez, sur l'accueil, c'est pareil maintenant. Donc, euh, le bandeau, qu'est-ce qu'on va faire On va juste changer un peu l'emplacement du logo. Et on va le mettre faire ici. On va dire, le déplacement en X, c'est 0. Et en Y, c'est 5. Et vous voyez, donc, ça, c'est carrément au pixel près. On a bien placé notre logo. Maintenant, si vous regardez la page Login, vous voyez que cette modification s'est répercutée sur la page login et s'est répercutée sur la page accueil. Formidable Voyons voir comment ça marche. Je me connecte. Hmm. Excellent Excellent alors, il y a juste deux petites choses qui m'embêtent ici. Le premier, c'est que normalement, moi je m'attends, quand je vois le logo d'une site, de pouvoir cliquer dessus et revenir toujours à la page d'accueil. Mais ici, rien de tel. Et le deuxième, c'est que ce bouton-là, « Connectez-vous », qui m'amène sur la page « Login », eh bien, c'est très bien, mais quand même, euh, il n'a pas vraiment sa place sur la page login lui-même. Et donc, j'aimerais le cacher sur la page login. Eh bien, on va voir comment on fait ça. Donc, première chose, on va euh, permettre à ce que, quand je clique sur le logo, je vais systématiquement revenir sur la page d'accueil. Pour faire ça, je vais apporter la modification au niveau du bandeau. Alors, je pourrais euh, cliquer sur tout le, tout le logo et dire, si je clique n'importe où là-dedans, je crée un lien sur la page d'accueil. Mais le logo il est très grand et très souvent, on préfère que ce soit un peu plus sur la gauche. Et donc, euh, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter une, ce qu'ils appellent une zone réactive. Alors, les zones réactives, c'est quelque chose que vous n'allez pas voir à l'écran, mais ils font en sorte de créer une zone qui réagit quand on clique dessus. Donc, c'est une zone qui est invisible, mais auquel on peut associer des interactions. Vous voyez, je l'ai sélectionné, et voici les interactions. Peut-être que je pourrais lui donner un nom, appeler voilà, retour accueil, par exemple. Et on crée un lien sur Accueil. Maintenant, voyons voir comment ça marche. Je vais mon F8. Là, je suis sur la page Accueil. Je vais sur le Login. Et vous voyez que maintenant, je reviens sur la page d'Accueil. formidable. Et tout ça juste en changeant le maître. Ça marchera pareil, comme on verra tout à l'heure, sur toutes les pages. Maintenant, on voit comment faire disparaître ce bouton, mais seulement quand on sera sur la page login. Et c'est ici qu'on va utiliser les interactions de page. On va sur la page login. Et ce que je veux quand je charge cette page, c'est je veux afficher ou masquer un widget. Donc, je choisis mon action. Et vous voyez que, ici, pour configurer l'action, j'ai le nom de toutes les composants que j'ai placés sur la page. Alors, certains des composants sont identifiés, parce que je les ai donnés des noms quand je les ai créés. Il y a d'autres composants qui euh, n'ont pas d'identification. Alors, à l'occurrence, ces composants-là, c'est l'identifiant et le mot de passe, le libellé, l'étiquette, parce qu'on n'a pas choisi de donner un nom à ces composants. Et donc, qu'est-ce que je veux faire ben, Je veux faire en sorte que le bouton « Connexion » soit caché. Je clique « OK ». Et vous voyez que donc ici, je vais masquer le bouton connexion dans le bandeau. Quand je charge la page login, voyons comment ça marche. Et voilà. Je reviens sur la page d'accueil. Voilà.